Il ne compte pas sur moi, la caméra, parce que ça, et l'avenir de nos marmots, même si vous ne voulez pas nous, on est là On est là On est là Même si vous ne voulez pas nous, on est là veulent casser les services publics Les cheminots répondent pas... Résistance Les répondent Les cheminots répondent Résistance <rire> le de... <rire> on va avoir Un grand soleil aujourd'hui hein. ah oui, hein. <rire> c'est les deux Les cheminots, on est fiers de notre boulot, on est fiers de notre boulot, bien enfoiré, bien est un enfoiré, enfoiré. cette belle qualité, cette qualité, plus fort. nous nous sommes les cheminots, nous nous sommes les cheminots, on est fiers de notre boulot, on est fiers de notre boulot, Bien a est un enfoiré, bien bébé et c'est sa plus qualité! C'est plus belle pas l'envoi, les gars! c'est l'habitude! Tu t'es pas échauffé! Mais ah non, mon gars! Mais ben non, faut de l'essence, Faut de l'essence! Mais tiens, serre-toi! J'en ai en plus! C'est ça le, le pire! Mais ah, euh. Salut Roger, je suis en direct sur Radio Rana. -ce Salut Radar. Salut Radar. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation bah, moment La moment situation c'est qu'il y a le comité intergare des cheminots qui euh, appelle à un élargissement du mouvement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la, dans la logique mortifère d'une journée d'action interprofessionnelle, mais vraiment dans, dans le, la dynamique d'une grève générale interprofessionnelle reproductible. Et c'est la seule chose qui pourrait permettre de sortir des, des nombreuses impasses actuelles au niveau euh, social. Donc euh, l'échéance de mai euh, 2019, on s'en bat les couilles, il y a très important, ils vont supprimer l'information au niveau des gares, c'est-à-dire que la destruction du des service public est voulue de manière intrinsèque par l'Union Européenne et donc euh, les, les gens, euh, les militants l'ont parfaitement compris, la base l'a compris et c'est c'est un mouvement justement qui ne veut plus s'aligner sur les mots d'ordre des états majors parce que les états-majors politiques et syndicaux n'ont pas du tout les mêmes intérêts à défendre que ceux des travailleurs. Voilà. 6 La chute.